Bonjour à tous, nous sommes le 17 novembre 2020. Euh, on fait encore pas mal du place sur les marchés et c'est un peu comprenable parce que dans le fond, on est dans l'incertitude à savoir si euh, Biden... <rire> Euh, va être vraiment le nouveau président. Euh, Trump continue à faire des contestations. Euh, je pense qu'il est arrivé quelque chose au Nevada. Euh, mais écoutez, c'est plus probable que Biden devienne le nouveau président, même si euh, des contestations sont là, même s'il si y a eu de la tricherie. Excusez, c'est pas moi qui mets les règles, mais euh, je pense que ça va être la nouvelle réalité. Je, je ne pense pas que ça puisse renverser les, les, les, la tendance actuelle que Biden va remporter les, les, la présidence des États-Unis. C'est pas encore fait, mais euh, en tout cas, c'est ce qui semble plus probable. Et c'est pas que, je, comme je vous ai dit la dernière fois, je suis pas d'un côté ou de l'autre. Euh, je suis pas un Américain, mais euh, euh, dans le fond euh, c'est pas euh, ce sera pas rose rose euh, au niveau de Biden euh, lui même comme je vous ai dit je vous rappelle encore qu'il a dit qu'on aurait un hiver euh, sombre mais dans le fond dans les faits on regarde les chiffres j'ai publié quelques articles sur mes euh, sites justement pour que vous puissiez suivre un peu ce que je vais vous parler aujourd'hui mais je, euh, je... Lorsque je vous parle comme ça, je voudrais pas rester cantonné à, aux articles que j'ai placés sur mes sites. C'est sûr que quelque part, c'est des euh, articles qui m'intéressent. Donc, il y en a une, c'est Jim Rickert qui euh, réitère le fait que l'or euh, va augmenter dû au fait que les dettes sont tellement énormes. Et même si on avait 40% de, euh, de back, de, de, de contrepartie pour euh, la dette américaine, ben au niveau de 10 000$ l'once, on serait correct pour baquer tout ça. » Euh, donc, en tout cas, l'article est là, puis on va aller voir ça tout à l'heure. Euh, j'ai placé aussi un autre article qui nous parle des années 70. Euh, et c'est vraiment important, parce que dans les années 70, on a eu un bull market de l'or après que euh, l'or a été détaché au dollar euh, avec un Nixon, comme vous le savez, je vous l'ai dit souvent. Et l'article que j'ai posté, c'est justement là-dessus. On se trouve à être au troisième grand bull market. Euh, dans le fond, on a eu euh, le... le le premier, ben, le, le grand bull market de 70 à 80. Ensuite, euh, le deuxième, c'est de 2000 à 2011, à peu près 10 ans. Et là, on, on débute le troisième gold bull market. Et c'est ce que Jim Rickard dit. Dans le fond, euh, le cru a été atteint euh, en 2015 avec euh, de 10 50 Et euh, comme je l'avais dit, une grande tête et épaules inversée. Et là, on poursuit la course, mais on est comme en consolidation depuis fin à août, début décembre, donc c'est long, c'est long, c'est des mouvements qui sont longs, et puis on va aller voir ça tout à l'heure. Et au niveau de mon site Bourse Technique, des nouvelles qui sont plus justement face à la politique américaine, parce que dans le fond, la politique, c'est n'est pas simplement le fait qu'elle soit ce soit une politique américaine, c'est que la politique américaine influence la planète. Lorsque... Euh, la... La, les États-Unis éternuent la planète euh, attrape le rhume, c'est comme ça, ou le coronavirus, selon. <rire> Donc, euh, c'est ça, on va aller voir ça, et euh, justement, euh, c'est un article qui vient du Time, euh, qui parle de, des cinq, de, y a cinq graphiques, là, qui, qui montrent un peu le, le, ce qui pourrait se passer dans les prochains mois, euh, si Biden euh, devient président des États-Unis, que est, la tâche n'est pas rose, et les marchés... Euh, euh, sont d'ailleurs euh, en euphorie euh, l'autre article c'est de ça que ça parle donc euh, c'est un peu ça on va faire le tour de ça puis c'est sûr qu'on va finir par les euh, ce qui parle de l'or parce que moi aussi dans, de mon côté euh, je regarde ce qui se passe au niveau de l'or, des orifères, des argentifères et cette consolidation qui perdure peut euh, nous faire impatienter euh, faire en sorte qu'on perde, qu perde le, le, le, le momentum euh, de de cette hausse qu'on oublie qu'on est dans un marché haussier séculaire qui va durer des années parce que dans le fond, on se dit peut-être que cette fois-ci, cette correction-là va faire en sorte que là, on va dégringoler et on retrouvera plus cette tendance haussière. Mais sur le long terme, en tout cas, il n'y a absolument rien qui nous montre que la tendance a changé de direction. Sur un graphique mensuel, on voit très très bien que dans le fond, cette Petite consolidation-là, est semblable à ce qui est arrivé dans les autres grands mouvements de l'art. Et euh, c'est ce qu'on va voir euh, pour euh, terminer. Donc, on va commencer avec euh, justement euh, les. Euh, bah, ça parle un peu de, de, de Biden et ça vient du Time, euh, Time Magazine, qui est, je pense, que qui est très, très à gauche. Donc, euh, euh, c'est sûr que dans, dans ce que quand je vous publie des articles comme ça, c'est pas que je suis en accord avec avec tout ce qui est écrit, parce que dans le fond, euh, si je voudrais vraiment être biaisé, c'est ce que je ferais, mais j'essaye de grappiller un peu euh, ce qui se passe un peu partout sur euh, la planète au niveau économique et de vous le partager, parce que dans le fond, euh, avoir un point de vue analytique, c'est ça qu'on qu doit faire. On doit regarder les différentes positions puis tirer des conclusions de ça. Et euh, je voudrais pas devenir trop fondamentaliste, pour un point de vue, parce que ça nous fait perdre justement notre euh, esprit analytique et c'est là qu'on peut prendre des mauvaises décisions euh, dans les investissements où euh, mm -hmm. notre vision de l'économie peut être perturbée. Euh, en ce moment, euh, la réalité, euh, c'est ce que l'article dit un peu, mais euh, parce que je suis allé aujourd'hui faire le tour de mes nouvelles, bien entendu, ce matin, euh, ça, ça brasse pas mal encore aux États-Unis parce qu'il y a plusieurs partisans de Trump qui n'acceptent toujours pas le, le, bah, le verdict, le verdict des médias. En tout cas, c'est ça, c'est le verdict des médias. Ce n'est pas encore le verdict euh, <coughs> excusez, des euh, de la loi, des, du droit là, aux États-Unis. Euh, ben, de toute façon, on va voir ce qui va arriver. Mais il euh, y a une contestation au Nevada au niveau d'un comté, comté là, mais... Euh, euh, c'est pas suffisant pour renverser la, la, la vapeur au niveau des euh, républicains mais de toute façon peu importe comme je vous ai dit et c'est ce que je maintiens d'un je suis pas un américain puis de deux regarder euh, euh, les euh, de ce qui se passe aux États-Unis c'est très très important pour comprendre l'économie parce que dans le fond c'est la première puissance au monde et il euh, y a un autre fait qui est arrivé je l'ai pas mis dans mon, mon euh, euh, euh, sur mes sites mais c'est que la Chine vient de, de créer un, un genre de, de, de Terrain d'échange asiatique, donc c'est immense, c'est 2 milliards de personnes qui sont impliquées. Je ne me souviens pas de tous les pays, ben, c'est la Chine c'est sûr, je ne sais pas si l'Inde est dans ça, l'Australie. En tout cas, c'est tous des pays asiatiques, c'est une nouvelle plateforme pour de libre-échange qui vient d'être créée. Donc, ce qui se passe en ce moment, c'est très très important au niveau de l'économie américaine, euh, parce que dans le fond, la Chine est en train de devenir, euh, comme elle avait, on l'avait dit, euh, la plus grande euh, puissance au monde. Là, ce qu'on a comme perturbation euh, au niveau du coronavirus, on se tire dans le pied parce que dans le fond, les pays occidentaux sont en train de vraiment euh, saccader leur économie, leur petite économie. Il y a des grandes entreprises qui continuent à, à, à être puissantes, mais il y a quand même des petites entreprises qui souffrent beaucoup. Et... Euh, le, le moteur d'une économie, souvent, c'est les petits entrepreneurs. Et suite à la, à la crainte de la, de la crise, de la crise, oui, de la, de la crise de la Covid, non pas de la pandémie, de la crise de la Covid. Euh, et j'ai vu une belle euh, image aussi en passant là, rapidement. C'est en Allemagne, euh, les Allemands sont descendus dans les rues et plein d'amour, de joie de vivre, sans masque, sans euh, euh, combat. On a laissé le confinement pour un temps et euh, euh, je trouvais ça beau. Je trouvais ça vraiment beau et ça me faisait euh, penser qu'on pouvait revivre. Euh, cependant, malheureusement, euh, les, euh, les partis, euh, les gauchistes, les communistes euh, euh, des États-Unis, même malgré que ça ne va pas trop bien entre euh, Hortacio, Alain-Alexandria, Alain, Hortacio-Cortez et euh, et le reste des démocrates, parce que dans le fond, euh, <rire> Pelosi là, il y a un peu de bras camarades camarade qui commence à, parce que dans le fond, comme je vous ai dit, euh, les démocrates se sont servis des communistes aux États-Unis. Et ensuite, lorsque euh, on a eu le résultat des, les, de l'élection, ils disent qu'ils ne sont pas rentrés. Euh, plus fort, parce que les communistes étaient là, mais ils se sont servis d'eux. Donc, en tout cas, on, on va laisser ça de côté, mais euh, pour vous dire que ce qui arrive, à, à, admettons que Biden soit... Euh, euh, devienne président, parce que les médias l'ont proclamé, mais c'est pas encore fait d'une manière officielle, admettons que Biden devient président, mais le thème, c'est sûr qu'eux disent qu'il qu qu est président. Peu importe, c'était pas ça mon point, c'est de regarder euh, euh, ce qui va arriver, euh, Veut dire... Il y a cinq graphiques là, qui décrivent un peu les plans d'action euh, qui vont probablement euh, pas être une merveille pour euh, euh, ce qu'on s'attend du redépart de l'économie aux États-Unis. Les Américains ne s'attendent pas euh, ne s'entendent pas sur de meilleurs plans d'action. En ce moment, vous savez très très bien que même si que ce soit Biden ou Trump qui reprendrait la présidence, on est vraiment divisé aux États-Unis. Il y a des conflits en ce moment, il y a un paquet de personnes armées, il y a Antifa qui continue ses manifestations proche de Washington, bien Washington DC, là, mais proche de la Maison-Blanche, ça, ça brasse, un peu partout aussi, là. ça continue à brasser, la population est divisée. Donc, euh, au niveau du plan d'action, euh, là, c'est sûr qu'on n'aura pas le 3500 milliards que les démocrates voulaient avoir et le Green New Deal, parce que dans le fond, on se trouve à être divisé. Euh, je ne sais pas ce qui va arriver. Au niveau du Sénat, je ne suis même pas, pas. On dit que le Sénat est rendu républicain, mais je n'ai pas euh, d'une manière absolue vu ça. Si, si quelqu'un euh, le sait, je n'ai pas, pas fait la fouille là, en profondeur. Là. Je sais qu'il y a encore euh, de la, de la chicane, mais ce n'est pas encore fait d'une manière officielle. Si quelqu'un a des informations, vous pouvez me le mettre en commentaire. Donc, euh, c'est ça. On se trouve à être. Euh, on a une attitude divisée face à ce qui peut arriver comme nouveau plan de relance. Et euh, donc, dans le fond, Joe Biden, ce qu'il veut, regardez, euh, s'engage à suivre encore les conseils de la santé publique. Donc, de pour préconiser la peur, euh, euh, se confiner, euh, même ils voulaient fermer euh, les États-Unis au complet un, un mois, mais il y a plusieurs États comme la Floride, la Louisiane, qui, il y en a d'autres aussi, là, qui veulent ils ne veulent rien rien savoir de la suggestion de Biden, le président des États-Unis, mais euh, ils disent qu'ils se mettent de ses affaires. Les fédéraux, dans certains États, sont pas trop aimés et euh, imposer euh, ça... Euh, non, eux, eux ne fermeront pas ni la Floride, ni la Louisiane, je ne sais pas s'il y en a d'autres, là, mais lui, c'est ça, il veut s'engager vraiment à continuer avec cette... Euh... Ah, je vais employer le mot, cette folie de confinement pour... Il y a d'autres solutions, euh... distanciation sociale, euh, comme ce que les Suèdes ont fait, les Suisses ont fait, euh, Suisse et la Suède, parce que la Suisse, j'ai euh, su, c'est ça, que ne euh, sont pas confinés, euh... je comprends pas, moi en tout cas, c'est ça, la folie humaine, hein? de vouloir imposer le fameux grand reset, là, pensant que ça va solutionner euh, les problèmes de la planète, en voulant imposer des idéologies euh, gauchistes à l'ensemble de la planète, euh, euh, ben c'est ça, on prend des moyens euh, terribles, euh, vicieux, pour euh, faire tomber l'économie, pour arriver en sauveur euh, au mois de, ben ces coins-là, juin, juillet, ou, arriver en sauveur, et en plus on combine le fait que la Fed a vraiment, la Fed et les autres banques centrales ont pris des mauvaises décisions au cours des années. Et là, on se trouve euh, arrivé à la fin de, de l'ancien Bretton Woods et on veut proposer un nouveau Bretton Woods, dans le fond, euh, mais plus que ça, qui va contrôler euh, un peu tout. Euh, la Fed avec ses crypto-devises, la BCE avec ses crypto-devises qui va arriver. Euh, euh, le quantité d'evacing. La dernière fois, excusez, j'avais dit Q1, Q2, c'est QE1, QE2, QE3, QE4, QE infini. Excusez, j'ai dit Q, euh, c'est. <rire> donc, vous me pardonnerez là-dessus. Mais, euh, non, non, dans le fond, les QE sont infinis, donc, on peut mettre de l'argent à l'infini. Mais, déjà, il, y a des, il commence à avoir une tendance à l'inflation euh, qui va monter. Mais, Jérôme Powell a dit qu'il n'augmenterait pas les taux d'intérêt malgré tout ça. De toute façon, ils ne, ils ne peuvent pas. Donc, euh, les législateurs ne sont pas d'accord non plus, c'est un autre point que Biden va avoir des difficultés parce que dans le fond, on se trouve euh, pas encore, euh, euh, c'est pas encore euh, final dans tout tout, tout ça, là, dans tout le, ben regardez ici, on dit Sénat 48-50, euh, mais je sais pas si euh, le... le... Des républicains ont le Sénat d'une manière officielle. En tout cas, je n'ai pas eu le La crise du chômage est pire qu'elle ne paraît. Là, on dit le taux de chômage est rendu à 6,9 Il y a plusieurs personnes qui ont décidé de lâcher prise et qui ne sont même plus inscrits dans les demandes de chômage. tout ça. Donc, euh, ça, c'est quand même honnête parce que de la part de, des médias canés, souvent, je excusez d'employer le terme cané, mais... C'est la même chose toutes euh, les médias, mais qu'on dise ici que le taux de chômage est pas euh, réel, parce que dans le fond, euh, j'entends souvent ça sur des sites plus euh, économiques et plus ré, euh, réalistes, mais là, on voit ça dans un média go gauche, euh, Time Magazine. Donc euh, non, le, le taux de chômage euh, euh, est vraiment pire qu'il n'y paraît. Euh, donc... Euh, le, le, le quatrième point, c'est que Biden ne peut pas réparer le coronavirus ou l'économie sans s'attaquer au système raciste, raciste systémique, ben, le Black Lives Matter. Mais comme je vous ai dit, c'est pas parce que je suis d'accord avec tout l'article, mais là, dans le fond, ils disent que c'est encore un, un des enjeux dans la, la, la, la chicane. Et nous n'en sommes pas encore sortis. Euh, ça, ça se trouve être un, ben, le fameux vaccin de Pfizer et l'autre vaccin de qui vient de sortir 95% d'efficacité, ben, peu importe là, ce qui va arriver avec les vaccins, là, euh, <rire> il y a un fait, puis euh, l'article, lorsque je l'ai lu, c'est ça, il y, a, il, y a 5, il y a à peu près 58% des, environ des Américains interrogés en octobre prévoient de se faire vacciner dès qu'il sera disponible. Donc, ce n'est pas dit qu'ils vont imposer le vaccin à tout le monde. Euh, légalement, euh, Julius Gray avait dit aussi au Canada qu'on qu'il ne pouvait pas, euh, que le gouvernement pouvait pas imposer ça parce que c'est quelque chose qui rentre dans notre corps. Moi, premièrement, moi, je me euh, c'est sûr que je me fais pas vacciner. Donc, il euh, y a plusieurs personnes qui ne veulent pas se faire vacciner et c'est un droit fondamental, même si les, les mondialistes euh, du sommet de Davos, tout ça, vont peut-être imposer le vaccin pour pouvoir euh, donner des sous ou euh, enlever des dettes, je ne sais pas. Euh, donc, euh, non, ça, ça se trouve être euh, des points que... Que Biden devrait, euh, devrait avoir des, des difficultés en ce moment pour euh, régner aux États-Unis. Et euh, pour euh, terminer, avant d'aller jeter rien, un petit coup d'œil sur l'art, euh, ça, ça se trouve être un article que j'ai pris encore dans le, sur le site euh, Real. Euh, euh, c'est Real Investment Advice euh, que je trouve vraiment formidable. Là, ce site-là, c'est euh, un site qui est euh, très réaliste, euh, technique, euh, qui parle de l'analyse la, technique surtout et l'analyse fondamentale aussi. Et ici, on voit, ben là, je vais vous le mettre en plus gros. Je pense que je les avais toutes, mais ici, oui. Bon, euh, on se trouve à voir dans un premier temps, le premier graphique. Ça se trouve être l'extrême. Euh, on est euh, greed, là, on est euh, on est euphorique en ce moment sur les marchés boursiers et lorsqu'on devient très très euphorique comme ça, euh, c'est pas euh, toujours bon au contraire, euh, c'est là qu'on a des changements de direction et comme je vous avais dit euh, sur euh, l'autre vidéo, on se trouve à avoir ici un immense sur le Standard Poor, un immense mégaphone qui se termine habituellement en tendance baissière, on n'est pas sûr là, mais c'est ce que je vous dis donc euh, on est presque à l'extrême encore euh, euh, euphorie euh, ça ça regarde pas bien euh, L'autre graphique euh, euh, ici, qui est encore sur la, la fameuse article ici euh, que j'ai placé, euh, ben, c'est ce. Cette... Écoutez, je ne les ai pas mis en ordre, excusez. Euh, c'est ce cette... graphique-là qui se trouve être le Standard Poor euh, avec. Euh... Ce ratio-là, là, ici, là, et euh, ce que l'article dit à propos de ce fameux ratio-là, le pourcentage de taureau dans l'enquête américaine Association Individual Investor euh, est passé de 55,8, tandis que les baissiers ont chuté à 24,9, poussant le bull ratio. Une mesure plus précise, précise de l'optimisme de 69. Les deux dernières fois où euh, c'est arrivé, euh, les actions ont fini par rencontrer des problèmes. Euh, donc euh, ici on voit ça quand on arrive à ces euh, niveaux d'extrême-là on se trouve avoir une consolidation, une correction combiné au grand mégaphone qui s'est dessiné on pourrait vivre une correction je ne vous dis pas que le marché aussi est fini euh, je pense que la Fed ne permettra pas que le marché haussier se termine <rire> euh, comme ça Et euh, ça c'est un autre graphique qui se trouve dans l'article Encore, on se trouve être encore en en survente sur le long, long, long, long terme, euh, donc euh, on n'est pas encore à, au point ici, là mais euh, on s'approche justement peut-être d'un ren renversement de tendance qui pourrait être assez rapide, et ça c'est un autre graphique aussi qui se trouve être dans l'article, euh, qui parle, euh, on va aller le voir ici, euh, je l'ai vu ici, bon c'est ça, euh... Si la réduction du risque semble actuellement un peu prématurée, d'autres signes suggèrent que les marchés sont bien en avance sur eux-mêmes. La vente d'initiés a atteint des extrêmes plus importants et coïncide généralement avec des corrections de marché à court terme. Donc, on se trouve à être encore dans un, un top. là. Euh, donc, euh, c'est un peu euh, précaire comme, euh, comme situation. Donc, on pourrait connaître une correction euh, sur les marchés. Et euh, pour terminer, ben, vous dire que ce qui se passe sur l'or, là, c'est... Stable, stable, vraiment stable. Au niveau Standard Poor on a un peu de correction pour l'instant avec notre immense mégaphone ici. Est-ce qu'on va défoncer, défoncer ça puis continuer la course? Tout se peut... Euh, les banques centrales sont là. Euh, euh, on est là pour soutenir les marchés. On veut absolument pas que les marchés s'écroulent. Donc, euh, je ne le sais pas. Mais euh, euh, s'il y a une correction, on pourrait la euh, suivre, la vivre ici parce qu'on est au sommet de ça et on pourrait... mais euh, Tout est à l'extrême en ce moment-là. En tout cas, c'est à suivre. Euh, le dollar américain euh, descend. Euh, au niveau de l'or, on reviendra dans une autre vidéo parce qu'on est déjà euh, déjà passé mon temps. Euh, donc, au niveau de l'or, c'est ça. C'est qu'il n'y a pas de changement. On se trouve être encore en consolidation euh, ici sur le long terme. C'est des graphiques hebdomadaires. On, euh, euh, on est en survente au niveau de l'oscillateur. Donc, euh, c'est à suivre, à savoir si on va avoir un revirement, euh, si ça pourrait arriver avant la fin de l'année. Euh, au niveau du dollar américain, il ben, n'y a pas grand-chose qui change non plus. Euh, on a eu des petites montées, mais non encore, on est là. On est en sur. bien, euh, le commence à avoir un renversement. Donc, euh, on va voir ce qui va arriver. Euh, on revient bientôt avec la euh, prochaine vidéo que, euh, que je vais vous faire. Ça va être euh, sur l'or, euh, probablement demain. Euh. Donc, on se revoit bientôt.